Là... pour casser les loupes ici. Genre ici. Tu recommandes l'édition. dun dun dun dun dun Bonjour, Palette. Ah, il va aller en face, il va se prendre le piège. Oh là là Merci. Ok, du coup... Trop bien. Ok. Mes deux, un. Et je vais, il va s'ouvrir. Ah, c'est ok. J'ai un, deux. Je vais récupérer. Ah. Il est ici. Souple, ok. Ok. On a deux moteurs là. Très problématique pour moi, on va essayer de hit à la sortie mais ça va être compliqué pour moi. 3, 2, quoi Pas de ça ici Ok, j'ai été deux. Attention à gauche. Oh le mur bloc Oh le mur bloc Get hard Pour ouais, nul. Ok. On l'a refait. Et on va aller en face parce qu'il y a quelqu'un qui répare un moteur ici. Il y en a même deux. Donc on va les englober. Et on va utiliser intimité. Sur les deux. Voilà. On vient qui est arrivé par ici. On a laissé une trace. On tente hein Bon c'est pas le cas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ok. Un. Deux. Ok. Faut que je risque pas les pièges. Là, ils sont confort. Ouais, fais ça. Tu vas à droite, tu vas faire tomber la palette. Est-ce que je l'aurai Est-ce que je l'aurai Merci, Lightbox! Merci! Palette, pour rien. Ok, tu n'as pas des dardes. Si? Ouais. Pourquoi? Euh... Ça a servi à quoi? Ok. On voilà, en face. Ok. On a quelqu'un ici ou pas? Ah, okay. On va récupérer. On les oblige à bouger. On hein. les oblige à bouger. On va peut-être les rencontrer ici, les croiser. Faut que je récupère les pièges. Ok, on est deux. Bah bonjour. Salut, ça va. Et on a un autre qui va faire le tour par là. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai vraiment, sache-le, je n'ai vraiment aucun mérite. Bon, ok. Je récupère la deuxième pièce, j'arrive. L'autre il est parti. Allez, viens. C'est quoi cette Xbox Non mais sans deck, vous avez vu <rire> Vous avez vu la Xbox, c'est bon la hitbox, c'est mort Ok. J'arrive. Soignez-vous bien Soignez-vous bien Soignez-vous bien. À nous. Comment on dit pas de bol pour les patates En elfique. Ok. Patato bolas. C'est une maladie ça non ok. Ok. Je crois qu'ils ont vu quelqu'un d'autre. Il n'y a plus qu'un seul moteur. Je récupère les pièges, notamment. Oh. J'ai deux pièges là-bas, c'est giga loin. C'est giga loin. Je prends le risque, hein, si ça se trouve la partie elle est totalement foutue, c'est un coup de poker là ce que je fais. Un, deux, trois, ils vont libérer. Hein. C'est vraiment un coup de poker ce que je fais. Ouais ça va, ouais. ouais. Ok. Idéalement il faudrait... Voilà, ça. Là, ils sont en train de faire des moteurs. Voilà. Palette. Ça ça m'arrange. T'es pas tout seul, toi. Ça, ça m'arrange. On va l'amener maintenant au centre. Tes préoccupations Il me semble en plus que tu es. P3 Ah ok. C'est pour c'est intéressant là hein. On va exploser ça. Je t'ai vu. Ok. C'est vrai. On a un, deux. Ce qu'il faudrait, c'est que tu ailles voilà, par là et que tu te prennes le piège. Maintenant. Sachant qu'on va avoir... Ah, il a, il a bien vu, hein. Salut, ça va Il a bien vu le piège. Je, vu. Je casse toutes les palettes Ça va se jouer au mental Ils sont trois Ok Quelle idée Je crois qu'il y en a une qui est là Ok on peut tenter le diable en posant ça ici voilà ok après bon l'autre il fait ça là bas c'est très bien je récupère ce piège là parce que ça donne un qui est là haut et un qui est ici on a un trigène qui est pas intéressant ça va se jouer à je te tiens tu me tiens par la par bichette. ok on va casser le loop ici que là il y a le, yes. ça va pas suffire parce qu'il y a quelqu'un qui est avec, quoi. Va être intéressant si tu t'en sors là pour le coup, va être super intéressant pour toi. Sinon, sinon. Ok. Non par contre, t'as joué t'as perdu. À nouveau. T'as joué, t'as perdu. Ok, Je l'ai one-shot parce que j'ai une compétence qui s'appelle Intimider Qui appartient à... au Trickster Qui fait que si j'attrape quelqu'un dans mon rayon de terreur Si j'attrape quelqu'un dans mon rayon de terreur Tous ceux qui sont dans le rayon de terreur Ont le statut à découvert Qui fait que je l'ai one-shot C'est temporaire et j'ai pris une autre compétence, euh, qui est inquiétant, qui augmente le rayon de terreur. Si elle réussit les 4%, je laisse vivre. C'est mon gentleman. Agrément Vas-y. Tente. Ouais. Souvent dans ce genre de cas, ça arrive les 4%. Quand je fais un 4K, c'est assez rare où il réussit pas. Bon. Hum. C'était très intéressant, c'était très tendu, c'était pas mauvais, on a essayé de pas être dégueulasse. On a été beau, on a été sale, on a été swag. C'est le slip étoilé. C'était chaud. n'a pas ralenti la progression des moteurs, ok. n'a pas été assez malveillant. On y travaille. Et franchement, ça fait grave plaisir, ça. Regarde, hop là. Mais regardez Regardez, c'est là tu vois quand même, et ça c'est ce que j'ai envie de cultiver, ça j'ai envie de cultiver, tu vois euh, tout le monde est en train de se serrer la pince, tout le monde a passé un moment où on a appris les uns les autres et, euh, et genre c'est euh, hyper agréable, c'est hyper agréable.